Je balance quelques graines au fond d'un verre d'eau J'attends qu'elles germent et les mets dans le terreau Je passe déjà des heures à les surveiller Il y a là le meilleur de ce qu'on m'a conseillé Il y a de la Ace, de la Big Buddha Cheese À ce jour elles sont toutes petites On m'a dit la patience est gage de réussite Je donnerai tout pour qu'elles poussent plus j'ai suivi les conseils des plus avertis qui m'ont dit De 600 watts, 1 kg garantie, Une légère taille en fin de croissance. Chaque détail a son importance. Un regard aiguisé, je les sélectionne. Je veux la quantité, mais faut qu'elle soit bonne. Je passe en floraison, plus que deux mois d'effort L'amour a ses raisons que la raison ignore. Y'a de la lumière dans mon placard. Je crois que ma copine est jalouse. Quand je fais les 100 pas dans le couloir. Et quand je fais les 100 pas dans le couloir, en attendant que ça pousse. En attendant que ça pousse. Et moi j'attends que ça pousse. 15 jours plus tard, me voilà dépassé. Je pensais tout savoir, mais j'apprends le métier. C'est devenu la jungle, ça grimpe, ça déborde. Et hey, je te l'avais dit, faut faire un scrog. L'extracteur tourne et le voisin râle. L'odeur venue du placard Ce salaud menace de prévenir les flics Non, personne ne fera de mal à mes filles J'ai la canopée par du fil de fer J'aurais tout fait pour qu'elles aient la grosse tête oh, Un peu d'engrais, un peu de savoir-faire Rien ne vaut les secrets de grand-mère Les arômes se dégagent et partout la résine Je passe au rinçage pour nettoyer les racines Les buttes sont énormes et les tris comme laiteux Il en faut peu pour être heureux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 Et la manucure, j'y passe des heures À quand le résultat de ce labeur Devenu accro en si peu de temps Malgré ma parano, je vois les choses en grand À moi l'hydropolie, les surfaces fleurissantes J'apprends à me soigner par les plantes J'ai installé mon placard dans le salon Ouais, ma copine m'a quitté sans raison Tout est allé si vite depuis la récolte J'ai choisi d'ouvrir un gros shop Ah ça y est, tu veux conquérir le monde On me dit que j'ai les yeux plus gros. gros que les poumons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 Te défonce ta tomate mm. alors rien à dire mm. démonte